J'avais fait euh, deux séances avec Armel. Je sentais vraiment que j'étais euh, dans le désir euh, profond de comprendre euh, davantage ce qui, se, ce qui se passe en moi et notamment de comprendre euh, mieux les, les mécanismes de la vie. en fait. J'étais dans une période de ma vie où j'étais en pleine dépression et j'avais besoin de, de comprendre pourquoi euh, pourquoi je n'arrivais pas à remonter la pente en fait. J'ai sauté sur, sur l'occasion quand j'ai vu Carmel faisait cet atelier. Je ne regrette rien. Cet atelier, du coup, m'a aidé à comprendre déjà d'où venait ces, euh, ce stress, ces douleurs que j'avais et finalement à apaiser, à m'accepter telle que je suis parce que bon, bah, j'étais complètement perdue. Je fais plus confiance en en la vie et aux choses qui, qui se passent, que ce soit voilà, dans le travail, en, dans ma vie de famille. Euh, voilà, je me sens libérée. L'atelier m'a apporté euh, du sens, de la compréhension. On comprend ce qui se joue, comme si on redevenait maître de notre vie et euh, à reprendre un certain, un certain contrôle. Et, euh, et, et l'artichaut, tu vois, il a toutes ses feuilles. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça avec cet atelier, avec l'accompagnement d'Armel. Euh, ces feuilles, c'est quoi bah, En fait, c'est les blessures, c'est nos conditionnements, notre héritage euh, familial, c'est nos peurs, notre formatage de la société, tout ça. Et en fait, avec ce travail, j'enlève en fait ces feuilles... Une, pa enfin, une par une. En fait, qu'est-ce qui reste Il reste le cœur en fait. Euh, J'ai l'impression d'aller vraiment au cœur de ce que je suis. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse, euh, qu puisse se faire quoi, dans notre vie. C'est devenu une de mes priorités euh, d'être présente à moi-même, euh, d'être connectée à moi-même. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on sent qu'à l'intérieur de nous, on bouge, mais que du coup, notre entourage bouge aussi en fait, ça rejaillit sur les autres euh, donc on se sent beaucoup plus connecté à soi mais aussi à l'autre on a l'impression de, de grandir euh, ensemble ce besoin de se reconnecter, je veux dire, quotidiennement ouais. à soi ça c'est vraiment un truc, euh, c'est devenu impératif en fait à 40 ans j'ai l'impression de, bah de, de me découvrir et d'être enfin moi quoi <rire> c'est vrai ouais. d'apprendre à poser mes limites de plus me laisser en fait euh, envahir ou de subir des situations alors que je suis pas d'accord. Si je dis non, je dis non, mais sans avoir cette peur du jugement des autres aussi. Après, ce qui a changé pour moi euh, concrètement d'un point de vue extérieur, c'est de, de renouer contact en fait avec des membres de, de ma famille avec qui j'avais plus contact depuis quelques années. Pour moi, ça, ça a été un changement. Euh, ben, ça a été complètement incroyable. Armel nous a communiqué euh, le processus de la déprogrammation cellulaire et ça euh, c'est euh, bon, incroyable puisqu'on devient complètement autonome et on a la possibilité de, de changer, de changer vraiment quelque chose au, au cœur au de notre être. J'ai pas eu besoin de sortir mes tripes et d'aller au-delà de, et de rencontrer des des peurs de me dire, ah non, non, en fait, non, ça se fait naturellement parce que comme on se reconnecte à soi, finalement, les choses, elles se font, on le fait tellement avec le cœur que, que ça se fait naturellement, il n'y a pas besoin de, de lutter. Après la déprogrammation de voilà de mon côté euh, sauveur, euh, euh, moi, j'ai euh, vraiment appris à laisser... Euh, euh, mes proches euh, euh, faire leurs propres euh, expériences et, euh, et, puis, et puis moi, à, en fait, également à, à prendre du, bah, du temps pour moi. J'ai vraiment senti, euh, comme tu l'as dit, comme une libération, en tout cas pour ma part, un, un bien-être après. Euh, et j'ai ressenti euh, le besoin de, de le danser, laisser exprimer ce qui était à, à l'intérieur de moi et, et ça, a été, euh, ça a été un moment très, euh, très fort émotionnellement, comme une libération, comme quelque chose qui, euh, qui s'évapore en fait. Euh, et, et ça, ça, et ça, c ça fait du bien, <rire> ça, fait, ça fait beaucoup de bien. Chaque personne vient avec euh, son histoire, euh, euh, sa problématique et malgré euh, les, les, les histoires uniques en fait de chaque personne, euh, les mots de chacune ont vraiment trouvé ouais. une résonance. Ce qu'elles disent et eh ben ça nous parle à nous aussi à un moment donné avec toujours la bienveillance d'Armel euh, à côté de nous. On est en groupe mais c'est en même temps euh, personnalisé, ouais. j'ai envie de dire. Euh, elle a une attention vraiment pour, euh, pour chacune et euh, on, on se nourrit euh... <coughs> Les unes les autres, j'ai envie de dire, et ça rend euh, vraiment le, les, les ateliers euh, très forts et très riches. Chaque problématique euh, des unes et des autres euh, résonnait en nous, et il suffisait que l'une bouge en fait et change. Voilà. Par projection, ça nous changeait nous aussi, enfin, c'était génial, il y avait une espèce d'interaction. Euh. Souvent, euh, quand l'une parlait, on se disait « Ah ben bah oui, merci, mmh. merci de mmh. me permettre de réaliser ça » Parce que l'autre part, en fait, ça résonne tellement en nous, on se dit, « Ah ouais, là, je viens de comprendre quelque chose. » Et ça, c'est chouette. On avait un atelier euh, suivi de euh, euh, trois semaines de mise en pratique. Euh, ensuite, encore un, un atelier, un module suivi de trois semaines de mise en pratique et un troisième atelier. On a le côté, on va dire, théorie. Et ensuite, on peut, euh, à la maison, dans notre quotidien, euh, naturellement euh, euh, voilà mettre en pratique ce que l'on a euh, appris quand on revenait on, ça nous permettait de faire un débrief de ce qui ça. nous était arrivé ce qui s'était passé comment on avait géré certaines situations mmh, mmh, mmh. de stress ou de voilà ou de la vie quotidienne ou de voilà. finalement c'est vrai qu'en ces trois semaines ça fait une, une pause mais on s'enrichit tellement je veux bouger, je veux changer, je veux que les choses se. Mais à un moment donné, il faut du concret. Il faut, Mais, il faut, il faut poser des armelles. À... Merci oui. Armel de faire ce atelier, c'est vrai. De... Mais, oui. Mais oui, tu vois, tu... tes mots de la bouche. <rire> ce que j'apprécie particulièrement dans l'accompagnement le... d'Armel, euh... ben déjà, c'est sa... sa bienveillance, mmh. euh... sa joie. Parce qu'elle ouais. est très drôle. Ouais, <rire> très <rire> drôle euh, et, et aussi euh, son honnêteté son franc-parler que moi j'adore parce que quand il faut dire les choses il faut, il faut, faut les dire, dire les, ouais. les choses et euh, sa justesse sa justesse dans ouais. une question et là euh, la question fait qu'on a l'impression que paf paf ça. Euh, ça, ça y est, il y a quelque chose qui s'est débloqué, libéré. C'est vraiment quelque chose chez Armel qui, qui me touche profondément et qui, euh, qui, me fait, qui me fait grandir. Donc Armel, pour tout ce que tu es, merci euh, du fond de, de mon cœur.